C'est Lisa, euh, puis nous c'est Joey. Il n'y a pas très longtemps, avec Lisa, on a confondé euh, l'entreprise sociale Jardin Sans Frontières, et la permaculture au service du développement communautaire. Puis notre action aujourd'hui, notre intervention, c'est euh, vraiment de transformer le, le devant de la maison. Fait que sur le trottoir, euh, on va transformer cet espace en potager pour que, euh, en 2014, la communauté de notre ruelle puisse en profiter. Fait que ça va être libre à tous de se servir. C'est le vrai fast-food du coin, quoi. L'année prochaine, en 2014, on est en train de travailler pour amener la permaculture urbaine à Montréal, dans Saint-Henri, vraiment localement. Comme c'est notre quartier, on veut développer la permaculture ici. Fait on est en train de euh, proposer euh, à la ville de reprendre des espaces sous-utilisés et de les transformer en jardins permaculturels parce que c'est super pédagogique, c'est rassembleur, c'est créatif. Je pense que c'est une, une façon vraiment intéressante d'engager ces, ces gens-là. Euh, puis le fait qu'on le fait, on le fait euh, collectivement à travers Montréal, euh, je pense que ça peut aussi éveiller les consciences, ça peut éveiller certaines personnes aussi. C'est une graine en fait qu'on est en train de semer. Je m'appelle Jean-François. Mon projet aujourd'hui, euh, ça s'intitule « Envers et pour tous ». Ce qu'on souhaite faire, c'est donner aux citoyens euh, des pistes d'action pour euh, ramener la nature au cœur de la ville. Parce qu'on croit que plus il y a de nature en ville, puis plus les citadins vont améliorer leur bien-être. On invite les citoyens, puis surtout les enfants, à fabriquer des seed bombs, là, des bombes à fleurs, donc euh, de l'argile avec de, de la terre, puis des graines de fleurs qui pourront disséminer euh, où bon leur semble, hein, là où ça manque de végétation en ville. Puis aussi, nous, euh, ce qui est particulier, c'est qu'on est dans l'arrondissement Verdun, qu'on souhaite appliquer la gestion différenciée des espaces verts ici, où bien, on identifie des zones où on continue à mettre de la pelouse, si, par exemple, les gens pratiquent des sports sur ces espaces-là. Puis le reste, bien, on assure une sorte de renaturalisation. On laisse aller la nature ou on installe des fleurs sauvages. Comme ça, bien, les citoyens peuvent être en contact avec une nature plus spontanée, moins organisée. Puis les enfants peuvent faire toutes sortes de belles découvertes là-dedans. Comme on le dit sur le site de Sand un jour, euh, voter une fois aux quatre ans, c'est pas assez pour être citoyen. On veut une citoyenneté active. Puis je pense que c'est correct, euh, à part les élections aux quatre ans, on a un jour par année où on se dit que dans la ville, les citoyens vont faire des actions concrètes, puis entrer en contact avec les autres citoyens pour diffuser des idées. Moi, je trouve ça, ça sain. En diffusant justement les idées, toutes sortes d'idées, de, de, de façon aussi d'entrer en contact les uns avec les autres. Euh, voir des façons créatives d'exercer sa citoyenneté. Je pense que ça va ouvrir les horizons, ça va ouvrir les esprits sur euh, peut-être « eh hey, moi aussi, je pourrais faire ça ». puis Créer une dynamique euh, de mouvement citoyen. Mon nom, c'est Rachel Chenet, euh, je travaille pour la coop Le Milieu et euh, on a organisé aujourd'hui, euh, en partenariat avec La Rue Joudard, une convergence de Marianne et Parce que c'est le fun de mettre un peu de, de, de joie, de beauté, de folie dans la ville. Tu sais, souvent, on est absorbé par euh, le train-train quotidien, le stress, le travail, euh, le trafic. Euh, puis là, c'est le fun d'un peu euh, voir la ville autrement puis de se laisser aller, d'être fou, de rêver puis d'avoir du fun. Hey, peut-être amener les citoyens à, à, je sais pas, être euh, plus créatifs, t'sais, des fois il y a des gens qui, qui prennent pas le temps d'être créatifs puis de voir les interventions dans leur quartier puis tout ça, puis de faire comme « ah cool », tu sais, il peut... y a du monde qui font ça, on peut faire ça, on peut prendre part à des actions comme ça, puis être des enfants un peu pour une journée, même si on est « grand » puis « important », entre guillemets, ça peut un peu transformer l'imaginaire citoyen, là.